Bonsoir à tous, nous sommes le 1er novembre euh, 2020, euh, c'est-à-dire à deux jours de l'élection américaine qui va être cruciale pour euh, la vision du monde parce que dans le fond, c'est pas seulement, ça concerne pas seulement euh, les Américains, mais c'est vraiment plus que ça. C'est euh, une vision euh, soit continue dans la même veine, une vision globaliste de la planète, c'est-à-dire mondiale, euh, où on a les mondialistes qui vont encore euh, imposer euh, certaines règles, euh, ou une vision plus régionaliste. On avait déjà parlé de cette situation-là, et euh, avec l'élection de Trump, c'est officiel que euh, la philosophie mondiale va changer d'un bord à l'élection de Trump. Je me trompe tout le temps parce que je suis tellement persuadé qu'il va gagner d'ailleurs Michael Moore, qui est un gauche schiste notable, euh, parle que l'élection euh, US euh, ne vous fiez pas à tous les sondages. D'ailleurs, de toute façon, tous les sondages, c'est vraiment pas des vrais sondages d'opinion. On se trouve à sonder des personnes et on n'a pas les opinions réelles parce que dans le fond, les républicains n'osent pas euh, euh, parler trop fort de peur de se faire tabasser par certains démocrates ou certains mondialistes qui acceptent, qui n'acceptent pas du tout qu'on puisse être républicains ou qu'on puisse avoir des valeurs plus euh, régionales donc euh, de, toute, de toute façon je pense que le débat est pas là c'est vraiment de savoir ce qui va se passer sur euh, au niveau de l'économie parce que dans le fond euh, c'est là dessus que je fais mes vidéos euh, qu'est ce qui va se passer au niveau euh, de l'économie mondiale euh, ce qui va suivre on a peut-être certaines vision des choses euh, euh, qu'est ce qui va se passer aussi au niveau de l'art c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de turbulences il faut pas se faire euh, d'illusions euh, cette semaine ça va faire des hauts et des bas comme à la dernière élection je me souviens en 2016 j'assistais en direct à cette élection là comme Plusieurs d'entre nous, et on a eu des turbulences terribles, le soir de l'élection, l'or a, a vraiment monté en flèche, et ensuite le lendemain, elle est descendu. donc on peut pas se fier à ce qui va arriver le 3 novembre, même peut-être demain ou le 3 novembre au matin, on peut pas vraiment se fier sur la tendance générale de, de l'or et même des marchés, parce que dans le fond aussi, il y a une autre chose qu'on attend... En parallèle à l'élection euh, américaine, euh, c'est les capitaux qui doivent être, être injectés dans le système et d'ailleurs Jérôme Powell n'a reparlé qu'il faut absolument euh, que les gouvernements injectent des capitaux euh, pour faire euh, repartir encore euh, cette machine euh, à impression monétaire pour injecter euh, dans le système parce que, dans le fond, comme je vous avais parlé dans la dernière vidéo, il y a des personnes qui, en ce moment, souffrent de ça, euh, mais ce que ça va causer, tout simplement, ça va augmenter encore euh, euh, les bourses, euh, tout dépendant du montant qu'on va injecter dans le système, si c'est des républicains, ou les démocrates. Euh, je voudrais vous parler peut-être de l'année 2021. J'invente rien dans le fond. Ça se trouve être deux articles que j'ai trouvé Je vais vous les partager. Deux articles que j'ai euh, trouvé, euh, euh, trouvé que j'ai mis aussi sur mon site goldballmarket.ca pour que vous puissiez les consulter. Et euh, c'est les pronostics de l'année 2021. Au niveau de l'or Je vous dis pas que ça va arriver, mais la tendance à long terme est vraiment à la hausse, là. On peut pas voir autre chose que ça. Est-ce qu'on va avoir encore du remue-ménage pendant des semaines, des mois? Je le sais pas. Mais par contre, à long terme, sur un graphique mensuel, la tendance est à la hausse et en analyse technique, on dit qu'une tendance est valide jusqu'à ce que qu'elle ne le soit plus, et euh, euh, quand on suit les tendances, on voit que la tendance continue sa euh, course, euh, donc euh, on est dans une consolidation depuis la fin d'août, euh, donc euh, non, ça va être à suivre, donc on va aller euh, tout de suite euh, voir ça, c'est euh, deux, euh, deux articles tout simplement que j'ai placés sur mon site euh, euh, Gold Bull Market, euh, ça parle justement de l'année 2021, mais comme je vous dis, il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'il n'y a rien de sûr. Euh, Jusqu'à quand que ça va faire du va-et-vient, mais en, à la fin là, de la vidéo, on va aller voir les graphiques de l'or et de l'argent rapidement. De ben, toute façon, je vous les avais montrés dans les dernières vidéos, mais peut-être euh, voir ce qui va se passer cette semaine, si on pourrait avoir euh, une hausse spontanée. On... Qu'on pourrait avoir une cassure à la hausse de ce fameux triangle qui, est, qui se construit depuis, de plus, euh, euh, comme je vous dis, de, euh, septembre, octobre, deux mois, euh, euh, trois mois, deux, euh, septembre et octobre au complet, deux mois. Deux mois et demi. Donc, euh, on va suivre ça. Euh, bon, on dit que dans cet article, 2021 pourrait-il être euh, pourrait être l'année de l'or? Une nouvelle année, heureusement, approche rapidement, ce qui signifie qu'une avalanche de prévisions de marché va bientôt déferler sur Wall Street. Alors, sautons la ligne et devançons la foule. De 20, 2021 pourrait être l'année de l'or. Euh, euh, donc, on dit euh, 2020. Euh, L'once, a été à 1910 récemment, est à rose de 25% pour l'année. On sait très très bien que l'or cette année a vraiment performé. Euh, les minières, certaines minières, surtout les... Euh, pas les juniors, surtout les, les grandes minières ont très très bien performé. Mais qu'est-ce qui va arriver euh, en 2021? C'est vraiment intéressant quand même euh, euh, l'article. Je l'ai lu, mais je vous partage quelques lignes. Euh, les deux candidats présidentiels ont fait des promesses économiques propices à la vigueur du prix de l'or. Euh, au fur et à mesure euh, que ces promesses seront tenues, et elles le seront probablement d'une certaine manière, l'or dépassera très probablement euh, le record de 2067 établi en août. Euh, C'est le fameux record qui a été établi, qui a cassé l'ancien record qui était à 1920, 1921, dans ce coin. Là, on parle vraiment du dollar américain. Euh, donc, euh, Trump promet une plus grande euh, réduction d'impôts. Euh, encore plus grande, parce que, dans le fond, euh, Trump, dans son premier mandat, a réduit les impôts autant des, au niveau des indiv individus que des entreprises. Donc, euh, ça pourrait euh, profiter à la classe moyenne, qu'on dit, euh, cette réduction euh, d'impôts. Biden, par contre, lui, euh, c'est sa fameuse relance substantielle qui promet, euh, qui pourrait être de 3500 milliards de dollars. Par contre, euh, Biden a promis d'augmenter les impôts euh, pour les, clauches, les classes excusez, plus favorisées. Euh, ça, à ce niveau-là, euh, euh, il y a des bémols, parce que dans le fond, euh, certaines personnes n'aiment pas trop se faire imposer, surtout aux États-Unis, et Trump, euh, Trump excusez, Biden promet ça, d'augmenter les impôts aux plus euh, riches. Donc, euh, c'est à suivre. Euh, aussi... Euh, annulation du prêt étudiant d'au moins 10 000 Si certains étudiants ont, euh, bon, aux souvenirs, ils ont beaucoup, beaucoup de prêts, mais si certains autres étudiants qui n'ont pas trop de prêts, mais qui se font éliminer le prêt et qui ont encore un, un genre de, de, de, de chèque de relance, je pense que ces jeunes-là vont euh, encore euh, faire augmenter les bourses via Robin Hood. Euh, <rire> on n'a pas fini d'en parler, mais euh, comme je vous dis, c'est tout. Tout peut arriver. là. Dans le fond, c'est toujours une question de perspective euh, euh, des investisseurs, perspective des marchés aussi. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir? Et euh, l'avenir, c'est sûr qu'à court terme, mais pas rose, parce qu'on va avoir, comme je vous ai dit, des contestations. Euh, euh, c'est sûr, des contestations. On n'aura pas le résultat le 4 novembre. Ça me surprendrait beaucoup, à moins qu'un des, des deux candidats soit très, très fort, euh, que ce soit Trump ou Biden. Mais Biden, ça me surprendrait, mais Trump... Je sais pas, je sais pas, mais on va voir, on va voir. De euh, toute façon, c'est ça, là, on parle que dans le fond, au niveau de la dette, je vous en ai parlé abondamment dans mes dernières vidéos, que la dette va continuer à gonfler, il n'y euh, a rien de nouveau là, et ça va gonfler euh, jusqu'à... Éternum vitae, comme on dit, parce que dans le fond, il n'y a pas de limite. Donc, euh, bon, euh, OK, on va aller un petit peu plus loin dans l'article. Euh, oui, le dollar aurait des moments de force et de vigueur, comme en ce moment, on semble avoir de la force. Euh, mais l'année à venir ressemble néanmoins à une autre année forte pour l'or, à mesure que le dollar perd l'or gagne. Très probablement, l'or atteste le niveau de 2500$, en 2021, un gain de 30% par rapport au niveau actuel. Le métal pourrait tester, même tester euh, le 2600 euh, Écoutez, ça, c'est des pronostics. Euh, c'est pas moi qui le dis, mais l'article parle de ça et c'est un peu comprenable. Ça, c'est la première article. La deuxième euh, article, je vais aller vous euh, montrer. Je l'ai mis également sur mon site euh, goldbullmarket.ca. Donc, vous pourrez la lire à, à votre guise. Euh, les investisseurs accumuleront de l'or encore plus rapidement en 2021, maintenant que le prix est à un niveau élevé. Et ça, l'article parle de ça c'est que dans le fond, les banques centrales ont commencé à acheter de l'or en 2018, 2017, mais surtout 2018, 2019, abondamment, même la Chine, la Russie, beaucoup de banques centrales à travers le monde ont acheté beaucoup, beaucoup d'or. Et là maintenant, on, ben, ensuite, on en est venu aux au, au gros investisseurs, aux hedge funds. Euh, donc là, on se retrouve avec euh, les petits investisseurs. Il faut jamais oublier que lorsque la population commence à ré, réaliser qu'un actif... Euh, euh, monte, et eh bien il alimente la montée en achetant encore plus, et c'est probablement le début du phénomène qu'on va vivre en 2021 le prix de l'or a presque atteint un niveau record après avoir grimpé à 2000 72 en août, c'est 2067 l'autre. Bon, le pic a été à 2072. Les investisseurs en Europe et en Amérique du Nord ont amassé un actif qui, selon eux, conserverait euh, sa valeur pendant la pandémie. Mais ces prix élevés ainsi que les verrouillages de coronavirus ont fait chuter les ventes de bijoux en Asie. Demande de bijoux chutera de 31 euh, à, 13 euh, 1327 tonnes cette année, avant d'augmenter à 9 Mais ça, par contre, au, au niveau de la demande des bijoux, tout ça, euh, euh, c'est sûr que ça, ça a baissé à cause du coronavirus. À cause, euh, même des ventes d'or dans des boutiques, euh, ça a baissé. C'est normal un peu à cause du confinement. Et là, on nous reconfine de nouveau. Donc, euh, euh, c'est la raison pour laquelle les ventes d'or ont baissé. Euh, par contre, euh, au niveau de ce qui va se passer en 2021, avec euh, les achats en ligne, tout ça. C'est sûr qu'il faut avoir Vraiment une confiance en qui on achète en ligne. Euh, comme moi, je, je vous le dis, euh, sur mon site, j'ai placé Godot et Fils, euh, euh, très bon endroit, euh, c'est à Paris, donc euh, pour acheter, mais je ne fais pas de publicité, là mais je vous dis hein, que dans le fond, il y a possibilité d'acheter en ligne et et de manière euh, euh, avec confiance. Donc, euh, peu importe tout ce que vous achetez, moi, je vous recommande Godot et Fils, euh, mais euh, peu importe ce que vous achetez de l'or ou des minières, si vous achetez des minières d'or, et euh, eh bien, en 2021, on va avoir le mouvement qui va euh, s'alimenter de lui-même et qui va encore propulser l'or encore plus haut, comme on lisait dans l'autre article, peut-être 2500-2600. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, les deux articles parlent de ça, ils sont sur mon site, vous avez, euh, vous pouvez prendre quelques temps pour euh, euh, lire ça, euh, c'est très très intéressant. Et avant de terminer, allez voir ben, les graphiques, on va regarder ça très très rapidement, là dans le fond. Là. Euh, ça se trouve être Ma Michael Moore qui dit, <rire> euh, qui en a parlé, euh, je, je vous en avais parlé il y a pas grand temps, Michael Moore euh, qui dit « ne vous fiez pas à ces foutus sondages » parce qu'on le sait que les sondages, comme je vous parlais tout à l'heure, sont vraiment inefficaces en 2016. Euh, ben, Trump, euh, Michael Moore avait anticipé la, correctement la victoire de Trump en 2016, et encore aujourd'hui, et dit que cette victoire est, est, est assurée par, euh, en tout cas assurée, euh, il, il mise là-dessus que Trump va encore remporter l'élection, et euh, ça va être à suivre, dans le fond, euh, on va voir ça dans, dans deux jours, mais c'est sûr qu'on n'aura pas le le, le final dans deux jours, mais avec ce qui se passe avec Hunter Biden, avec, euh, euh, le, en tout cas, il se passe beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sort à, à la dernière ligne euh, euh, de, euh, de la course. Et ensuite aussi, on parle du fameux confinement et on commence vraiment, vraiment, mondialement à mettre en doute euh, des décisions prises par les gouvernements qui ne sont pas appuyées beaucoup parce que, dans le fond, on veut faire mourir les petites entreprises. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. On n'a pas le temps d'aller voir ça, mais c'est ça. Donc, euh, en gros, c'est ça. Michael Moore dit que de ne pas se fier euh, au sondage. Euh, il dit que ça va être très serré. Euh, donc, euh, euh, ça va être à suivre, on va voir ça. Euh, allez lire les articles, même il se trouve avoir une vidéo, là, où vous pouvez aller lire ça. Et euh, regardez euh, un peu ce qui se passe en ce moment, ben, les futurs. Euh, c'est stable, dans le fond, au niveau du Standard Poor's, au niveau euh, du Dow Jones, stable, mais faible. Nasdaq, c'est encore stable. Au niveau dollar c'est stable. On ne pompe pas. On perd pas euh on varie, on varie, on se promène, au niveau euh, de l'argent, c'est la même chose. Tout est stable. Et je pense que ça peut rester stable ou peut-être qu'on peut avoir des mouvements importants d'ici euh, à deux jours. Euh, ça va être à suivre. Donc, euh, on se revoit, c'est sûr qu'on se revoit demain. Et euh, ensuite, euh, la journée, la, la, le matin des élections et probablement euh, l'autre journée après, on, on verra. Mais euh, non, on va, je vais faire des vidéos, je pense, tous les jours parce que c'est vraiment un moment important. Et selon aussi les événements. Là. Donc, on, on se revoit bientôt.